Bonjour à, bonjour à tous, euh, je vous souhaite la, la bienvenue au nom du, du directeur général de l'Institut, euh, Monsieur Fouad Awada, qui n'a pas pu être présent et, et euh, vous prie de l'excuser. Donc, bienvenue à ce nouveau petit déjeuner décideur-chercheur de l'Institut Paris Région. donc Ce sont des, des moments euh, d'échange euh, permettant de croiser les regards euh, d'un chercheur et d'un décideur. Donc, le sujet de ce matin, c'est le, le partage de la voirie et la place des bus. Alors, euh, donc le, le, le sujet du, du, euh, du partage de la voirie est un sujet qui est traité depuis très longtemps. Hein. Donc, il euh, euh, y a d'abord le, le, le, le sujet d'actualité plutôt, qui est, qui est celui du, du partage de la voirie sur le réseau structurant. Euh, donc, il euh, y a actuellement un schéma des voies réservées qui est en cours de révision, euh, des, des, des, des schémas de bus express sur ces voies réservées, de projets de, de, projet de lignes de covoiturage, de, un schéma aussi en, en, en réflexion sur les pôles d'échange multimodaux routiers sur, la, sur le modèle de la gare de Brice-sous-Forge. Euh, à cette occasion, je, je signale l'étude qu'on vient de sortir sur un benchmark des voies réservées, euh, donc euh, avec des comparaisons espagne grande bretagne euh, euh, et, et, euh, et France, euh, avec euh, notamment un résultat, euh, une, une, une conclusion qu'on a mis en, en, en évidence, c'est que le résultat immédiat d'une voie réservée, euh, de la mise en place d'une voie réservée, ce sont les, les, la diminution des temps de parcours et euh, les gains de régularité euh, pour, pour les bus. Alors, le, le, le partage de la voirie concerne pas seulement le réseau de structure, mais également le réseau de voirie locale, le, le réseau secondaire. Et, euh, et on peut effectivement s'interroger sur la place des bus dans ce partage de la voirie, qui, qui, euh, dont les projecteurs se braquent essentiellement sur la place des vélos euh, par rapport aux, aux véhicules particuliers, euh, de plus en plus également la place des piétons, euh, la, la, la gêne est occasionnée par les taxis, les VTC, les VU.L. Mais peut-être ne parle-t-on pas assez des bus. Or, les bus font partie des transports collectifs euh, urbains. Euh, C'est un mode euh, massifié par excellence, de plus en plus écologique, euh, avec des bus électriques, des bus euh, au GNV, et, et euh, donc les, les, les transports en commun, donc, euh, en général, donc, y compris le mass-transit et, et le bus. Souffre un petit peu, donc on l'a vu pendant la, la, la pandémie. Euh, ça, il semble que ça persiste un petit peu. Alors moins, sans doute moins en Ile-de-France qu'en province. Hein, euh, on observe effectivement une petite baisse de la fréquentation. Du bon, on connaît les raisons le, le, le, le télétravail massif, le report modal sur d'autres modes, et puis l'absence la, la, la, aujourd'hui des touristes. Donc, euh, les, les, les, les TC souffrent également du un peu du financement. Donc, euh, et pourtant, comme on dit, c'est un atout. Alors, pour parler de, de, de tout cela, nous, nous, allons, euh, nous avons invité trois, euh, trois, euh, trois personnes. Donc, un chercheur, donc émérite euh, Arnaud Passalacqua, euh, un expert de la RATP, Monsieur Pierre Chaise, et une, euh, une, une une élue, enfin un décideur, qui est madame Marie Thibault de Mézières, euh, qui vient de Bruxelles et que je remercie euh, particulièrement pour son, son, son intervention. Et il y aura également une un courte introduction par Élie euh, euh, Guitton, qui est l'auteur de, de, de, de la belle étude que je vais citer sur le benchmark. Euh, je, je, donc je vous souhaite un... Bon, très bon webinaire, je pense qu'il sera dense et inspirant. et Je passe la parole à Brigitte Guigou, qui est chargée de mission et qui euh, a organisé euh, ce petit déjeuner décideur-chercheur. Merci Brigitte. beaucoup, merci beaucoup, euh, Dani, Dani Nguyen-Long, qui est le directeur du département mobilité-transport euh, à l'Institut Paris Région. Euh, donc, euh, ben, bienvenue à tous euh, pour, euh, pour ce nouveau petit déjeuner sur un sujet effectivement euh, qui n'est pas forcément dans les feux de l'actualité, mais dont on va voir qu'il est euh, extrêmement important, à la fois euh, sur le plan concret, pratique, mais aussi que euh, finalement c'est un... Une question qui va nous permettre de mieux comprendre euh, des enjeux de mobilité et de partage de la voirie qui sont à la fois anciens et extrêmement euh, actuels. Alors, euh, quelques éléments rapides sur euh, le fonctionnement de ce petit déjeuner. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Le déroulé, ça va être, comme le disait Dani, trois interventions euh, d'une quinzaine de minutes, 10-15 minutes qui seront suivies de, euh, cinq, euh, de quelques questions. Et puis après, à l'issue des interventions, on aura une table ronde. On mettra l'ensemble de nos intervenants autour de la table pour euh, échanger de façon plus transversale. Vous avez la possibilité d'intervenir virtuellement via, via le fil de questions-réponses que vous trouvez sur la droite de votre petit écran euh, Q&A. Donc n'hésitez pas, euh, vous êtes attendus pour euh, poser des questions et faire des remarques et on vous répondra, non seulement les intervenants, mais aussi des collègues du DMT euh, qui euh, sont là pour, euh, pour échanger avec vous euh, via ce fil de conversation. Dernier élément, les supports seront mis en ligne euh, demain, euh, ainsi que la vidéo de ce petit déjeuner, et il y aura une synthèse un petit peu plus tard. Voilà, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder avec euh, alors, la première intervention qui est un, un cadrage en fait euh, par euh, Elie Guitton, qui est un, un urbaniste qui travaille au DMT, à l'Institut, qui est spécialiste des politiques. Euh, des, qui est spécialiste des mobilités. Donc, euh, Elie, euh, je te laisse la parole pour un rapide cadrage euh, avec un certain nombre de fiches, de, de chiffres clés. Oui, bonjour, est-ce que vous me voyez Oui, on te voit ah. et on t'entend. Parfait. Euh, ben, merci à, Donc, à tous pour minutes. À ce déjeuner. Euh, je vais faire très rapidement, merci aux intervenants d'avoir répondu à notre invitation. Euh, je vais faire vite parce qu'on a trois invités aujourd'hui, plutôt deux euh, habituellement. Mais je voudrais quand même rappeler quelques, quelques grands chiffres sur les déplacements en Ile-de-France euh, et à Paris, en particulier sur les transports collectifs et le bus. Euh, je vais utiliser des chiffres issus de l'OMNIL et des enquêtes globales transports de 2010 et 2018 pour montrer l'évolution qu'il y a pu avoir euh, dans, en huit ans mais aussi des données un peu plus récentes, euh, notamment de validation les transports collectifs issus euh, de, euh, de, des, des, des chiffres RATP donc fournis par Île-de-France Mobilité. Je vais partager mon écran. Hop, hop, hop. Vous voyez ma présentation. C'est bon, tu peux y aller alors, euh, comme vous le voyez, le nombre de déplacements en Île-de-France euh, entre 2010 et 2018 est passé de 41 millions à 43 millions. Cette augmentation est due principalement à l'augmentation en fait, de la population en Île-de-France. Le principal mode de déplacement en Île-de-France, c'est la marche. Euh, on était à 38,7% euh, en 2010, presque 40%, plus de 17 millions euh, de déplacements à pied en Ile-de-France. Euh, on dirait que c'est très important puisque en fait la marchabilité euh, a un impact fort sur euh, l'usage des transports collectifs. Euh, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas prendre les transports si on n'a pas une ville marchable. Le deuxième mode de transport euh, en Ile-de-France, c'est euh, la voiture. C'est un mode qui est pour lui euh, en diminution, passe de 37,8% à 34,4% et donc en dessous de la barre des 15 millions de déplacements. Et enfin, le troisième mode de déplacement des franciliens, c'est les transports collectifs, avec 9,4 millions euh, déplacements, et on passe d'environ de 20 à 22%. Le reste des déplacements sont réalisés en deux roues motorisées ou à vélo, et dans une moindre mesure, en VTC, en taxi, euh, mais aussi euh, en trottinette et autres engins euh, personnels de mobilité. Euh, tous ces déplacements, ces 43 millions, sont euh, pour 31% en lien avec Paris. Euh, et quand ils sont en lien avec Paris, ils sont euh, fortement réalisés en transport collectif. Donc ici, on a une infographie qui euh, montre les déplacements en transport collectif entre Paris, la Petite Couronne et la Grande Couronne. Euh, on voit que la majorité des déplacements en transport sont réalisés dans Paris, euh, cependant euh, c'est un déplacement sur quatre qui est réalisé en transport dans Paris. Euh, quand on est entre Paris et la Petite Couronne, c'est les deux tiers des déplacements et entre Paris et la Grande Couronne, ce sont les trois quarts des, dépla des déplacements qui sont faits en transport collectif. Et on a aussi une part importante, euh, des, de, un nombre important de déplacements qui sont faits au sein de la petite et de la grande couronne. Donc, entre 2010 et 2018, si on regarde euh, au sein des transports en commun, le, les transports par mode, on voit que tous les types de, de transports en commun ont augmenté. La croissance la plus importante, c'est celle du tramway. C'est lié à une forte augmentation de l'offre de tramway euh, entre 2010 et 2018. On a eu trois extensions de lignes, cinq nouvelles lignes, mais on voit que le bus euh, note aussi une forte progression, notamment grâce au, au plan Le Grand Paris des bus, euh, alors même que euh, la plupart euh, des lignes de tramway sont venues remplacer euh, des, des lignes de bus qui étaient à fort capacité. Euh, maintenant, si on fait un zoom sur Paris et qu'on regarde l'ensemble des, des, des modes de transport on voit que tous les modes euh, motorisés individuels euh, ont diminué. C'est-à-dire que la marche a augmenté, les transports collectifs ont augmenté, mais euh, la voiture et les deux roues motorisées ont fortement diminué. Alors, ce qui peut sembler être une petite anomalie sur, ce, sur cette euh, infographie, c'est euh, euh, la, la part du vélo qui, qui stagne. Euh, en fait c'est lié à plusieurs choses notamment le fait que en 2018 on a eu euh, des gros problèmes sur le système Vélib euh, et l'enquête global le transport n'est pas forcément la, la, la meilleure pour euh, évaluer l'usage du vélo euh, elle ne prend pas bien en compte la, la saisonnalité euh, notamment euh, l'usage un peu moindre du vélo euh, en hiver euh, mais aussi le fait qu'il y a certains déplacements vélo qui sont en rabattement sur les transports collectifs, et donc dans cette méthodologie, en cas de global transport, ils sont assimilés, au, ils sont comptés comme des transports euh, collectifs. Euh, ce, ce, ce, ce, ce chiffre du vélo euh, est un peu étonnant euh, par rapport à l'engouement qu'on voit aujourd'hui et le boom des déplacements à vélo dans Paris, mais qui est surtout, euh, euh, qui est surtout explosé avec la, la pandémie de Covid-19. Euh, Covid-19, justement, si on, se, si on se remet sur les transports en commun, après l'augmentation la, de, de 2010 à 2018, on voit qu'en 2020, euh, l'utilisation du vélo, de, du transport en commun, pardon, a fortement diminué, que ce soit le métro, le bus ou le tramway. Donc, ça, ce sont des, des données de validation euh, dans les transports. Si maintenant on se focalise sur les déplacements en bus, euh, on a 1500 lignes de bus euh, en Ile-de-France, environ 1 sur 4 est une ligne RATP, donc Paris et Proche-Banlieue, euh, 9000 bus en Ile-de-France, 1 euh, sur 2 est un bus RATP, et euh, fait intéressant, on a un déplacement en bus sur 2 qui est fait uniquement en bus. Donc le bus n'est pas uniquement un mode de rabattement vers le RER ou le métro, c'est aussi un bus qui sert à faire des déplacements à part entière. Alors, dans Paris, l'Association des usagers des transports d'Île-de-France a calculé que la vitesse commerciale des bus était de 9 km/h en moyenne. Donc la vitesse théorique serait de 14 km/h, ce qui fait une marge de progression assez importante, une marge de 64%. Une des raisons de cette vitesse inférieure à la vitesse théorique, c'est que euh, le, les bus s'arrêtent en moyenne tous les 320 mètres euh, et ce sans compter les arrêts commerciaux donc ce sont principalement des, des arrêts euh, au feu rouge et enfin pour tendre le coup un peu à un cliché euh, sur le bus euh, tout, toutes les catégories d'activités sont représentées euh, parmi les usagers des bus euh, donc euh, le, le, le bus transport pour retraiter c'est un cliché, euh, on a plus d'un utilisateur du bus sur deux qui est un actif occupé. Voilà, et enfin, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le partage de la voirie, plus de 50% de l'espace de voirie euh, à Paris est dédié à la voiture, que ce soit pour la circulation ou pour le stationnement. 50%, et pourtant, les déplacements en voiture et en moto dans Paris. Euh, ne sont que de 8%, c'est un chiffre qui est en baisse, Il était de 12% en 2010, et on voit aussi que seuls 36% euh, des ménages parisiens sont motorisés en 2018, euh, on était à 45% en 2010, donc là aussi c'est euh, en baisse. Et donc, quand on voit cette photo euh, rue royale entre l'église de la Madeleine et la place de la Concorde, on peut se demander effectivement quelle est la place pour les bus sur, sur la voirie. Voilà, donc après cette introduction un peu géographique et quantitative, je vais passer la parole à Arnaud Passalacqua qui va nous apporter une approche plus historique. Merci. Merci, merci, merci Elie. C'est tout, tout à fait intéressant de ces quelques chiffres assez simples hein, finalement. Euh, mais notamment sur les utilisateurs des bus, effectivement, on voit bien qu'il y a un nombre assez important d'actifs occupés, plus de la moitié qui, euh, qui prennent le bus, et que donc c'est un, un mode de transport euh, qui, a, qui a effectivement euh, toute son importance. Alors, je vais, je vais juste introduire euh, notre premier invité, euh, chercheur, euh, Arnaud euh, Passalacqua, vous êtes professeur en aménagement de l'espace et en urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris, vous avez une formation double, à la fois d'ingénieur, école polytechnique, école des ponts et chaussées, spécialisée en aménagement et d'historien, puisque vous avez euh, soutenu une thèse d'histoire et vous avez votre HDR, comme on dit, en histoire. Euh, votre doctorat avait été réalisé en chiffres euh, à, à la RATP, donc euh, en, avec une convention avec la RATP sur l'autobus et... Euh, et Paris, à Paris, et vous y parliez de souplesse d'espace public et de mobilité de 1900 à 1970. Vous l'avez soutenu en 2009. Bon, vos centres d'intérêt ont un petit peu évolué aujourd'hui, mais vous vous intéressez toujours aux questions de mobilité sous des angles un petit peu différents. La liste de vos publications est impressionnante, j'en retiendrai trois. En 2011, la, la publication de votre thèse chez Economica, « L'autobus et Paris, histoire de mobilité », un très joli euh, petit livre que je montre ici, qui s'appelle « La bataille de la route » chez Descartes en 2010, et récemment avec Mathieu Flonot et Maxime Hureau, URE, pardon, Métropole mobile, défis institutionnels et politique de la mobilité dans les métropoles françaises » aux presses universitaires de Rennes en 2021. Alors, vous allez nous parler de Paris et euh, vous allez nous expliquer comment le bus s'est imposé dans l'espace public parisien depuis le 19e jusqu'au début des années 90 puisque votre recherche historique s'arrête à peu près à cette date-là. On vous écoute. Euh, merci, donc bonjour à, à, à tout le monde et puis merci beaucoup de, de cette invitation. Alors euh, moi je vais vous montrer des, des images euh, et, et pas de chiffres, on va faire différemment, ça va être complémentaire. Et euh, donc, je vais vous partager ces quelques images. Normalement, voilà. Euh... J'espère que ça marche. Oui. Ouais, donc voilà. Alors, l'idée, c'était de revenir un peu sur, euh, très, de façon très succincte, et je sais que je vais peut-être frustrer des gens, je ne parlerai pas de tout, euh, sur euh, la question de, de l'émergence de, de, de la relation, finalement, entre réseau de surface, de transport de surface et et question de partage de l'espace public sur un temps long, et euh, un temps très long, en fait, pour, pour démarrer en se disant, ben voilà, quand je remonte à, à l'époque pré-industrielle, à quoi ressemble cette, cette voirie à défaut d'espace public, hein, parce que l'espace public, c'est aussi un espace du politique, etc., qui n'existait pas vraiment dans les périodes pré-industrielles de l'ancien régime. Euh, mais voilà, on est, on est ici sur le, sur le pont neuf, euh, fin 17e, et on, on voit... Euh, euh, que euh, on a une, déjà une multiplicité hein, euh, des euh, systèmes de, de déplacement, euh, des euh, personnes et animaux euh, qui peuplent ce, ce, cet espace de, de, de passage très intense, et avec du coup le, le sentiment que chacun se fait sa petite son petit cheminement euh, sans qu'il y ait véritablement euh, de, de, de régulation, du moins de la part des pouvoirs publics. Euh, ça, ça contraste fortement avec ce qu'est euh, finalement le, le, le, la norme qui s'impose euh, avec l'osmanisation, pour le dire très rapidement, hein, qui est euh, cette idée du partage au 19e siècle hein, entre une voirie et euh, enfin, une chaussée et, un, et, et le trottoir euh, destiné aux, aux piétons et quelque chose qui est assez régulé, vous le voyez, euh, comme l'illustre assez bien ce, ce, ce tableau où on voit que l'agent, le, le, milieu hein, vient incarner ce, cette distinction entre le monde du cheval et le monde euh, des, de, de la mobilité euh, active humaine, comme on le dirait euh, aujourd'hui. Donc séparation hein, qui est euh, la première. Et euh, moi j'aime bien rappeler que la séparation des, des flux n'est pas liée à l'automobile. Elle, elle émerge bien avant, euh, notamment hein, euh, du fait de problèmes de, de, de, de, problème de, de trottin de cheval et du problème des accidents euh, liés au, aux chevaux. Mais très vite cette belle séparation, en fait, euh, eh bien, elle est perturbée par le système de l'omnibus, hein, l'ancêtre de l'autobus, euh, et c'est ici, euh, on le voit encore sur les, sur les grands boulevards, donc dans les années 1880, où on, on voit qu'on euh, a cette, cette chaussée euh, où circulent tout un tas de voitures tirées par des chevaux, on a ces trottoirs où circulent tout un tas de piétons, mais au milieu, vous voyez, sous les arbres, euh, à mi-chemin, entre le, le, le trottoir et la chaussée, on a cette masse très importante de gens qui attendent pour prendre l'omnibus. Hein, ils sont en train d'attendre que des omnibus euh, se passent avec des places pour monter à bord. Vous voyez qu'ils sont très chargés et que ces gens-là vont attendre très longtemps. Donc, il y a beaucoup de scènes comme ça d'attente et on voit que, que l'omnibus vient un peu perturber hein, la, la régulation, euh, euh, la partition de, de, de l'espace public euh, parce que qu'il bah, est à la fois d'un côté et de l'autre et, euh, et, et ce, alors même qu'on n'est pas motorisé. Euh, cette, cette difficulté à, à, à faire émerger un partage euh, très clair, elle est aussi visible avec le, le tramway. Euh, donc ici, je suis plutôt début, début 1900, euh, je crois c'est 1908, les, à Saint-Lazare, rue de Rome, où on voit qu'on a euh, des rails de tramway qui montent la rue de Rome hein, sur la droite. Mais vous voyez bien que ce n'est pas ce que nous, on appellerait un, un site propre, au sens où ce site serait réservé, voire euh, engazonné. Euh, là, on a euh, une, une voie double de tramway qui, en fait, est circulée par tout un tas d'autres véhicules aux abords de la gare et euh, que euh, cette idée qu'un espace serait réservé à un système de transport n'est en fait euh, pas vraiment euh, d'actualité. Elle est, elle est, est, est, il y a une forme de souplesse dans l'usage de ces espaces de circulation euh, ferroviaire dans la, dans la voirie. Euh, c'est exactement la même chose sur de la voirie euh, plus courante, hein, euh, ici dans les années 20, où on voit bien que le tramway était inséré au, au milieu de la chaussée. Il hein, n'y euh, a pas, pas de distinction euh, dans, dans le pavé, etc. Euh, et c'est bien ce qui va poser en fait, une partie de la difficulté de la, la, la, la, la fin des tramways hein, dans les années 30, qui est qu'on va les accuser de de bloquer la circulation automobile, ce qui est assez discutable, mais ce qui vient du fait que leur insertion était extrêmement légère euh, au centre de la chaussée, ils n'avaient pas leur propre espace euh, de circulation réservé et du coup ils s'étaient mixés avec le, le flux automobile, euh, d'où ces, ces conflits. Euh, donc la, la, la solution euh, de, de, on va dire, de, de, de, de mixité euh, d'usage, etc., atteint ses limites avec la la massification finalement euh, des flux motorisés. Et euh, alors ça, c'était une image, excusez-moi, pour montrer que les rails de tramway au centre, on les retrouve encore aujourd'hui, avenue de Tourville. Euh, mais euh, pour revenir sur nos, sur nos images, sur nos histoires de, de partage d'espace public, au moment de la motorisation hein, des systèmes euh, de, de mobilité urbaine, donc ça, ça se joue au moment de, la, de ce qu'on appelle la belle époque, hein, les années 1900, et euh, eh bien, c'est là qu'on va euh, voir émerger la, la, des, des, des, des idées, des, des images euh, de la nécessité d'un nou nouveau partage de voirie euh, du fait de cette nouvelle vitesse et aussi de cette nouvelle énergie cinétique qui peut produire des accidents euh, des véhicules accélérés que sont ces véhicules motorisés. Alors, la recherche de cette euh, nouvelle, nouveau partage de l'espace public, euh, beaucoup de, de, de de, de, de gens vont la chercher dans la verticalité. Euh, ici euh, à gauche, hein, chez Hénard, on voit un peu cette, cette idée d'avoir une hiérarchie verticale euh, des flux, mais aussi euh, à droite dans un, une caricature de l'assiette au beurre, hein, donc le journal anarchiste, libertaire, etc. et humoristique de, de ces années-là, où on voit que l'émergence de ces premiers autobus fait penser à une voie réservée en, en décaissé, comme ça, euh, pour les autobus. Euh, dès, euh, dans dix ans, les rues seront laissées aux autobus, les magasins seront au premier étage. Donc, euh, l'idée, la, la motorisation va euh, introduire cette idée que le dénivelé va, va permettre de gérer euh, cette, euh, cette distinction des, des, des vitesses, enfin, cet étalement des, des vitesses entre le piéton et puis euh, d'autres modes beaucoup plus euh, rapides. La réalité, c'est pas ça, du moins pour, pour l'autobus à Paris. La réalité, elle est plutôt comme ça, euh, c'est-à-dire que euh, l'automobile se massifie, notamment euh, à partir des, enfin, lorsqu'elle se démocratise dans les années 50, avec euh, des petits modèles, hein, comme on en voit ici euh, la 4L, etc., qu'on peut voir, et, euh, et l'autobus s'enlise. Hein, on le voit ici manifestement. Il s'enlise euh, au sens propre, mais aussi, j'insiste beaucoup moi, sur le fait que ce qui se passe sur la chaussée, c'est aussi ce qui se passe dans notre espace public, ce qui se passe dans notre imaginaire, et ils s'enlisent aussi au sens figuré. Euh, donc, vous voyez ici la, la publicité que portaient euh, certains bus RATP euh, à cette époque, donc du calme. Si vous avez une 504, vous aurez vite regagné le temps perdu, sous-entendu hein, lorsque le, le bus assume complètement d'être quelque chose qui bloque euh, et euh, l'automobile permettra de le, de, de le dépasser. Euh, donc, comment on, comment on sort de cet enlisement à la fois symbolique et et, et, et pratique matérielle, eh c'est à l'aide d'un objet qui paraît tout simple et qui en fait est assez compliqué institutionnellement à mettre en œuvre, qui est le couloir de bus. Euh, donc Paris est l'une des premières villes en Europe à se doter de, de couloirs euh, en 1964. Hein, la première image en haut à gauche montre le premier couloir, euh, le long du Louvre. On l'avait mis le long du Louvre pour éviter qu'il y ait les commerces euh, qui puissent ne pas être contents. Donc là, on a mis le long d'un endroit où il n'y avait rien euh, pour ne pas susciter trop de, de tensions euh, et euh, c'était une revendication RATP assez ancienne et euh, l'État a fini par, par céder à travers la, la, la figure de Maurice Papon, hein, ministre, le préfet de, de, de l'époque et, euh, et puis progressivement on va ouvrir des couloirs, des couloirs à contresens, hein, vous en voyez un certain nombre, euh, un peu partout, donc cet outil du couloir il va devenir un objet un peu magique euh, puisque, euh, regardez euh, euh, ici le, le, les résultats, euh, ici on a trois, trois graphiques, enfin trois, trois, trois colonnes, euh, les temps de parcours sans couloir, en noir, les temps de parcours avec couloir fermé au taxi, donc en grisé, et puis très rapidement, au bout de quelques semaines, les taxis en 64 obtiennent l'autorisation de circuler dans les couloirs, et donc euh, la réalité c'est qu'on a des couloirs ouverts au taxi avec un temps en blanc. Euh, donc, euh, on voit que globalement, euh, le, le couloir fait gagner énormément de temps, notamment à la pointe du soir, euh, mais euh, l'ouverture au taxi en fait reperdre un petit peu. Euh, mais politiquement, euh, cette alliance avec le taxi, moi, me semble peut-être plutôt euh, vertueuse pour avoir étendu les couloirs, puisque ça a fait un autre lobby en fait en faveur du couloir. Euh, le couloir, il a été une arme euh, qui a permis de... de, de Stabiliser la vitesse de pointe, euh, la vitesse à la pointe du soir, excusez-moi, euh, qui était en chute libre. Donc, vous voyez ici en bleu sur Paris, en rouge sur la banlieue. Euh, dans les années 50-60, on a une, une vitesse qui est euh, qui passe de 13 à, à 10. Et quand on ouvre les couloirs et quand ils se, se, se, commencent à se massifier, on arrive à la stabiliser. Euh, donc, c'est ça l'arme. Alors, ça paraît pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. Euh, et le même phénomène en banlieue. Donc, à partir de là, le couloir devient quasiment quelque chose d'identitaire pour le système d'autobus. Il s'est enfin trouvé une infrastructure, puisque c'est un système plutôt d'origine artisanale. C'est plutôt des lignes qu'un réseau. C'est plutôt très léger. Et là, il trouve son infrastructure, sachant que la RATP a été fusionnée sous l'égide du métro et que l'idéal est quand même la ferroviarisation. Donc, on a cette expression, progressivement, dans les années 70, qui va arriver, celle de métro de surface. Euh, donc, on fait des, mais le problème, c'est que cette infrastructure est mal, mal respectée. Donc, il y a un peu de publicité pour les respecter. Et vous voyez ici, cette, ces, premières, ces premières lignes un peu structurantes, comme on dit, qui s'appelaient les lignes pilotes des années 70 en rouge. Mais vous voyez les difficultés qu'elles ont à, à, à progresser dans le, dans le trafic avec un couloir mal, mal respecté. Le couloir devient une identité même euh, publicitaire, hein, euh, avec ses publicités des fin 70, début 80, hein, où vous voyez des publicités couloir bus. Euh, avec euh, euh, donc on a, on associe désormais hein, euh, ce réseau d'autobus à ses couloirs et à son infrastructure. Et ça, ça me paraît assez nouveau euh, et assez fondamental dans la transformation de ce que c'est qu'un qu réseau d'autobus, ou ce que c'est qu'une comme mode, le mode bus. Euh, cette transformation, elle passe aussi par euh, la tentation de, de, de tout rapporter, tout le réseau sur les lignes, sur les voies équipées en couloirs. Euh, moi, j'appelle ça une osmanisation du réseau d'autobus hein, qui était avant quelque chose d'extrêmement capillaire, euh, d'extrêmement peu euh, réticulaire, un peu un peu en réseau, et qui en fait euh, devient euh, progressivement euh, quelque chose de, de, de plus pensé en réseau et plus rabattu sur un certain nombre d'axes sur lesquels les couloirs ont, ont été euh, euh, possibles. Euh, donc ça, c'est une étude de la pure des années 70 qui euh, propose euh, ce, ce, cette, euh, cette haussmanisation euh, du réseau euh, du réseau d'autobus euh, et euh, qu'on a bien entendu en fait dans l'idée qu'il y aurait un réseau primaire et puis peut-être derrière ça un réseau secondaire etc. Et ça, ça naît ça naît il y a 50 ans en fait hein, cette, cette idée là. Euh, et puis pour finir un petit peu, cet objet du couloir, et eh bien son efficacité pour le bus, euh, elle fait que bah, d'autres personnes cherchent à, à s'en emparer de cette idée pour euh, promouvoir également leur, leur intérêt et leur sécurité, euh, donc en l'occurrence les vélos hein, qui vont euh, proposer euh, cette, cette solution du couloir euh, à partir de leur, de leur première manifestation dans les années 70 pour essayer de eux aussi émerger de façon sûre sur un espace public auquel ils ont accès d'ailleurs politiquement également, comme nouvelle voie visible et en, qu'on entend. Mais ça mettra du temps puisque la, la, la, la mixité hein, au sein des couloirs d'autobus, alors entre taxi et bus, elle se joue en quelques semaines, entre taxi et entre bus et vélo, en revanche, elle va mettre très longtemps à émerger. Que ce n'est qu'en 1996, hein, sous Tibérie, que les, les vélos vont avoir l'autorisation de, de circuler, après les grèves de 1995 notamment. Et, euh, et cette, euh, cette alliance, en fait, bus-vélo, n'a pas été facile à, à construire. Euh, mais on voit que finalement, hein, un peu comme avec le taxi, cette alliance va finir par légitimer euh, le fait que le bus bénéficie de couloirs de plus en plus gros et de plus en plus massifs. Hein. C'est l'effet de la Noé de, de, de 2001. Hein avec cette alliance des mobilités euh, euh, renouvelées euh, qu'on appelle actives et qu'on appelait douces, hein, le, le vélo notamment, euh, qui vont euh, être finalement plutôt une alliance dans l'essor euh, de ces systèmes de, de, de couloirs euh, au début du XXe siècle. Et puis, pour finir, euh, je m'interroge moi toujours sur le fait que euh, le devenir du bus est-il ceci, hein, euh, c'est-à-dire euh, finalement… Euh, euh, le bus venu euh, de l'omnibus, plutôt pensé comme une ligne sans infrastructure, voire sans arrêt, hein, avec l'arrêt à la demande, etc. Quand il se motorise, quand il se conf confronte à l'automobile, euh, il finit par euh, suivre le modèle de la ferroviarisation, euh, du métro de surface. Et on s'aperçoit que euh, finalement, dans ces années 2000, Terre de la Noé commence par des couloirs de bus, mais l'objectif, euh, c'est finalement plutôt le tramway, avec ces grands espaces, dont une bonne partie, comme ici à Cité Universitaire, ne sert pas vraiment à circuler, à faire circuler le tramway, mais aussi à, à prendre de la place à l'automobile. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup euh, Arnaud pour ce pour ce voyage dans le temps, illustré en plus. Euh, donc c'est non c'est très très intéressant de voir on voit beaucoup de choses au travers de, de ces différents visuels. Alors on a pas de questions encore euh, de, euh, du public, euh, donc je vous invite à, à, à poser vos questions, à mettre des commentaires, à, voilà, n'hésitez pas, euh, vous avez le petit, le petit onglet euh, questions, euh, questions réponses. Euh, il y a une cinquantaine de, de personnes qui nous écoutent. Et juste pour, pour dire rapidement qui est derrière son écran, puisqu'on ne se voit pas, nous avons des représentants des collectivités locales, par exemple Grand paris seine et oise mais aussi hors des frontières franciliennes, la métropole de Lyon, Clermont-Auvergne, des représentants de l'État, évidemment beaucoup de transporteurs, la RATP, IDFM, Transdev, mais aussi... Beaucoup d'autres, des associations, notamment d'utilisateurs, la Fnot par exemple, et puis il y a des journalistes, des chercheurs, des étudiants, donc une grande diversité de, de personnes qui écoutent. Voilà, euh, n'hésitez pas. Alors euh, quelques questions, euh, euh, Arnaud, enfin, enfin vous, vous nous expliquez que euh, donc il y a cette ferroviaire. Bon, je, voilà, je vais... non. Bon, haussmanisation, euh, voilà, le, euh, euh, le, le bus comme, comme mode de transport euh, assimilé à, à un, un mode de transport lourd, euh, est-ce que les mêmes choix ont été faits en banlieue, hors de la frontière parisienne, hors de Paris, et euh, qu'est-ce que vous, vous pensez euh, de, euh, de ce choix, de cette orientation euh, qui a été prise euh, et, euh, déjà il y, a, il y a. Il y a déjà pas mal de temps. Euh, alors, moi, je, je pense que là, la situation en banlieue est un peu différente parce qu'en fait, euh, cette ferroviarisation du bus à Paris, il faut la comprendre comme une infériorisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, euh, du bus comme étant un mode de seconde zone euh, par rapport, lorsque, la, lorsque se crée la RATP, hein, euh, enfin sous l'égide finalement de la de, du métro. Euh, et euh, il s'agit d'abord d'avoir réorganisé le réseau autour des gares, euh, ferroviaire, et euh, de penser le, le, le, le bus comme euh, quelque chose qui est un petit peu résiduel parce que le métro a une interstation très faible et donc il a peu, enfin ça a été rappelé, hein, il s'arrête tous les 320 mètres le, le bus, mais alors le métro, c'est tous les 500 et quelques donc voilà, on a un espace qui est assez étroit pour le bus et c'est plutôt une domination et dans les, dans les, dans les cadres, etc., euh, à la RATP, par le, monde, par le monde ferroviaire, dans le prestige aussi. Euh, en revanche, en banlieue, c'est différent. Euh, puisque là euh, on a euh, une, des, des, évidemment une, une desserte par le mode lourd qui est très différente et le bus va y tenir un rôle, un rôle qui peut être assez fort, notamment je pense à des, des pôles comme euh, Château de Vincennes hein, pour prendre la, la partie est euh, où on va avoir des lignes très, très importantes qui sont ces lignes qu'on a essayé de passer en, en tramway hein, pour un certain nombre comme la, la 183, etc. Euh, on a l'émergence de lignes, de modèles un peu euh, différents, le TVM, etc., des, des lignes qui sont, euh, euh, paraissent un peu puissantes, euh, et alors peut-être qu'on les ferroviarise un petit peu, mais je pense sur un mode un peu différent, aussi parce que le tissu n'est pas le même, euh, et que l'osmanisation passée par, par mmh. Paris, euh, dans le tissu bâti, elle n'est pas exactement la même au banlieue, euh, donc on est sur des, des, des problématiques un peu, un, un peu différentes une exception. Il y a un bus de banlieue qui n'est pas le bus de Paris, pour le dire un peu comme ça. D'accord. Et euh, ailleurs, dans d'autres villes en France, vous avez des éléments sur la façon dont ça s'est construit historiquement. Est-ce qu'on retrouve les mêmes principes que ceux que vous nous avez décrits euh, Je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais dire non. Euh, en revanche, sur, sur Londres... Euh, Peut-être comme autre exemple que je pourrais mobiliser, parce qu'en province, je n'ai ai pas travaillé plus que ça. Euh, à Londres, c'est intéressant, c'est que l'arrivée du couloir de bus est assez similaire, c'est 68. Euh, ils avaient les mêmes types de problèmes, hein, euh, mais euh, là, on a, on a, une, on a une, une, une, un espace de vie de, de l'autobus qui est beaucoup plus large. Euh, puisque le métro est moins dense et du coup on a une, une forme de, de crédibilité du, du, du, de l'autobus qui est bien plus forte, euh, ce qui permet de légitimer assez facilement euh, sa place plus, plus forte et plus visible dans l'espace public. Euh, il a moins à se battre euh, en ce sens euh, parce quil est aussi euh, un, euh, il transporte de façon massive euh, des, des, des londoniennes et londoniens euh, et il est donc politiquement plus euh, et dans l'imaginaire, euh, plus assuré. Euh, donc, ça se passe plus facilement euh, et, euh, et la, la, la... Alors, mais alors même que les vitesses ne sont, sont, pas, sont pas non plus euh, délirantes, euh, mais il a cette, cette, cette, ce capital euh, qui lui permet de s'assurer d'un espace public euh, plutôt euh, comme à Oxford Street par exemple, euh, qui lui est dédié. D'accord. Et... Ok, ben, bah... Alors, on a, une, on a une question, mais elle, je pense qu'on on va plutôt la réserver pour, pour les intervenants suivants ou, ou, ou pour la table ronde. Donc, continuez, n'hésitez pas à, à poser vos questions. Merci beaucoup, Arnaud. Donc, on va poursuivre en passant la parole à, à Pierre Chaise. Euh, Pierre Chaise de la RATP. Vous êtes ingénieur circulation et aménagement urbain et vous animez un réseau. D'ingénieurs circulation et aménagement urbain qui, est, qui sont basés dans les, dans les agences territoriales de la RATP et sont les interlocuteurs des collectivités locales. Euh, et donc, euh, la question qu'on qu vous a posée, c'est euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour les bus euh, depuis euh, le début des années 90 Là, vous reprenez le, le flambeau de, de la de l'analyse proposée par, par Arnaud, et puis quel est le diagnostic actuel de la RATP sur la place des bus, quels aménagements et quels projets pour améliorer l'efficacité de ce mode de transport à la RATP. Voilà, on vous écoute, c'est Béatrice Mercier qui va passer votre PowerPoint. Béatrice, tu peux y aller Bonjour à tous et merci de votre présence, donc Pierre Chesse de la RATP, je vous propose une approche rapide en une petite dizaine de diapositives, ce qui est un peu une gageur de la place du bus dans le partage de la voirie, avec le, le regard du transporteur, un regard qui se veut au moins dépassionné si ce n'est pleinement objectif. On peut passer le, le sommaire. Après une, une évocation des deux concepts clés hérités des trois dernières décennies, je vais commenter brièvement cinq exemples récents d'insertion urbaine du bus qui me paraissent représentatifs des tendances actuelles en île de france hein, J'accepte volontiers les, les critiques des, des présents sur ces, ces choix. Les trois premiers seront évoqués à l'échelle d'un projet de transport dans sa globalité et les, les deux derniers à l'échelle d'un projet de voirie beaucoup plus local. Ma présentation se, se concentrera sur les, les objectifs et les contraintes des aménagements de voirie qui portent les, la ligne de bus. Euh, L'ensemble des, des aspects techniques euh, des projets restera au second plan. Et je terminerai par un rappel en forme de synthèse des enjeux du partage de la voirie pour la ligne de bus aujourd'hui, et le diaporama se conclura par une petite ouverture vers les nouvelles réflexions que suscite l'arrivée du véhicule connecté et bientôt celle du véhicule autonome. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, à partir du début des années 90, pour faire un peu le lien avec la, la présentation d'Arnaud Passalacqua, deux concepts forts s'imposent de façon parallèle et, et progressive. Le concept de ligne de bus en, en site propre intégral ou quasi intégral, à l'instar du tramway, TCSP, transport en commun en site propre, avec son caractère exclusif, protecteur, efficace, qui, qui répond à l'impératif de performance du transport en commun, et un concept beaucoup plus multiforme de partage de la voirie qui répond plutôt à un besoin de, de conciliation locale de l'ensemble des usages. Les deux approches peuvent être conjuguées, comme on le verra au travers des exemples, sous réserve bien sûr d'un compromis sur les objectifs de performance du transport en commun. Ces deux concepts sont anciens, euh, Arnaud l'a dit également, euh, mais ils demeurent clivants en fait aujourd'hui, les divergences d'opinion euh, dépassant d'ailleurs les sensibilités politiques. La décision à la fin des années 80 de pallier le manque de liaisons de banlieue à banlieue, notamment de liaisons en rocade, a conduit à la réalisation de la première grande ligne de bus en site propre francilienne, le Transval de Marne, L'inauguration du, du TVM en 1993, suite d'assez près celle de, de la ligne T1 du tramway qui a eu lieu l'année précédente. L'époque est marquée aussi par le grand retour du tramway après une trentaine d'années d'absence en région. Le 3,93 sera la seconde grande ligne en site propre intégral de la RATP. Elle sera mise en service à l'été 2011, à peu près en même temps que le TN1 de Sénard, qui relie Lieu-Saint et Corbeil-Essonne. Le 3,93 présente une insertion urbaine qui est particulièrement travaillée avec sa noue paysagère, ses changements de position du site propre qui sont étudiés dans le souci d'amélioration de la desserte euh, du TVM au 3,93, on voit que la façon de concevoir le site propre d'une liaison bus à haut niveau de service, hein, on, on parle au début des années 2000 de BHNS, bus à haut niveau de service, plus que de TCSP, transport en commun en site propre, a sensiblement évolué. L'importance du projet routier associé au projet de transport en commun, euh, et tout particulièrement l'importance du traitement des modes doux, sont mises en lumière. Enfin, le 3,93, dont le parcours est partiellement en tronc commun avec celui du TVM, favorise le début des réflexions sur le concept de corridor bus, et on va voir que ce concept est devenu aujourd'hui particulièrement important dans les choix de nombreuses collectivités, et c'est le cas en Ile-de-France. Entre 2001 et, 2004, 2001 et 2014, pardon, une nouvelle ère du partage de la voirie s'ouvre aussi à Paris, pendant les, les deux mandatures euh, du maire Bertrand de de très nombreux couloirs progressivement autorisés euh, au vélo font leur apparition, euh, souvent euh, construits sur des, euh, des échanges antérieurs entre la RATP et la ville, hein, beaucoup de... de, de de projets anciens de la RATP ont été remis au goût du jour à cette époque. Des idées nouvelles de partage de la voirie dans des contextes où l'optimisation des, des capacités routières est fondamentale, sont aussi à, à l'honneur à cette époque. Hein. Bande d'arrêt d'urgence des autoroutes utilisées par les bus et d'autres véhicules aux heures de pointe. Euh, voie bus affectée au stationnement la nuit ou l'inverse, hein, zone de stationnement convertible en couloir bus aux heures de pointe voies bus ouvertes à certaines heures, voies réversibles, utilisables par les bus, chaussées à deux voies, exploitées à, éventuellement à trois voies à certaines heures, les voies achevées, achotées, etc. Les villes de Nantes et de Lyon ont mis en œuvre ces dernières années plusieurs solutions d'affectation dynamique des voies et ont de très belles réalisations. mais la région Île-de-France n'est pas en reste, hein, avec... Euh, euh, son programme de voies dédiées aux bus sur les axes express, qui a été déjà euh, présenté brièvement au, au début de ce, ce petit séminaire, et auquel la diapositive suivante est consacrée. Donc, les voies dédiées sur les, les axes express ou, ou voies spécialisées partagées, C est, c est, ça serait plutôt l'appellation la, qui leur revient, hein, une appellation plus précise et qui traduit peut-être mieux la réalité. Sont un programme de la DIRIF, la Direction des routes d'Île-de-France, qui est cofinancé par l'État et la région à hauteur de 65 millions d'euros, dont la première tranche a été lancée en juin 2014. Il consiste à aménager des voies de bus principalement sur des sections autoroutières. Les voies peuvent être ouvertes également au taxi et au covoiturage, elles sont permanentes ou intermittentes, elles occupent la voie de droite, la voie de gauche ou la bande d'arrêt d'urgence, BAU, on a quantité de configurations possibles. Les caractéristiques de trois de ces voies qui impliquent plus particulièrement les lignes de la RATP sont sommairement présentées sur cette diapositive. Euh, les travaux d'une deuxième section de la RN 118 ont commencé en juin dernier, pour, pour la citer comme exemple, et il consiste sur le principe de ce qui a déjà été fait dans l'autre sens il y a quelques mois, euh, à remplacer l'accotement de, de faible largeur existant par une voie bus permanente dans le sens euh, Vélizy vers Pont de sèvres donc ce programme régional, c'est un exemple significatif de réalisation qui recherche avec succès, il faut, faut le dire, la performance en temps de parcours dans un contexte de partage de la voirie et il offre par ailleurs euh, au mode bus l'accès aux autoroutes, ce qui est une innovation euh, majeure. Alors, diapositive suivante s'il vous plaît. Donc les, les deux exemples qui vont être commentés maintenant sont deux opérations en cours de réalisation, sont des, des projets. Euh, il s'agit de la liaison bus des bords de marne val Val-de-Fontenay-Chêle, et du projet bus, de, la, la, la, la, la diapositive suivante, euh, du projet bus entre Seine dans le Val-d'Oise et les Yvelines. Ces deux opérations ont une fonction de corridor bus dont le poids est différent dans les deux cas, mais qui est annoncée déjà dans la dénomination provisoire du projet, on la sent sous-jacente. Le premier projet affiche une fonction de TCSP qui est assez franche, avec un site propre à double sens sur environ 80% du parcours aménagé et la création d'une ou deux lignes à fort trafic à partir d'une restructuration du réseau existant. La ligne 113 de la RATP sera l'ossature du TCSP. Elle relie, relie aujourd'hui la gare RER de Nogent-sur-Marne au centre commercial tertiel de Chelles. De Donc le projet intéresse trois départements et sept villes. Donc on... On va pouvoir passer à la diapositive suivante et puis je, fais, je vais faire un, un, un petit commentaire global sur l'ensemble des, des deux cas de figure. Donc le projet de, de liaison bus entre scènes a vocation à constituer lui de façon très franche hein, un ensemble de corridors bus sur plusieurs axes routiers et axes de déplacement en transport en commun. La ligne RATP 272 dont il est question hein, relie la gare RER de Sartrouville à la gare d'Argenteuil. Alors, comme le projet Altival, dans le Val-de-Marne, sur la R10, un projet qui est en cours, Bus Entre-Seines va créer des aménagements routiers de type boulevard urbain, avec des voies bus continues ou discontinues qui assureront en fait une fonction de, de collecteur multilingue, on peut dire. Le volet transport en commun est multitransporteur, le volet transport en commun de ce projet, il permettra d'optimiser un ensemble de liaisons bus sans se concentrer plus, particuli plus particulièrement sur une ou deux lignes fortes, et les aménagements seront in fine adaptés à des évolutions ultérieures importantes de la desserte. Le volet routier urbain, quant à lui, donnera l'opportunité de requalifier des sections de voirie indépendamment des aménagements du transport en commun. Le niveau de requalification urbaine peut être plus élevé d'ailleurs que pour un, un, un, un ancien projet de TCSP bus. Bus entre Seine est finalement un autre exemple de compromis entre les besoins de requalification de la voirie et les attentes du transport en commun. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc voici maintenant un exemple de projet parisien que l'on peut considérer comme un bon projet pour le, le transport en commun, comme beaucoup d'autres, hein, bien que cela puisse paraître étonnant en, fait, en première approche. Le contexte est celui d'un projet de voirie qui est indépendant du, du transport en commun, euh, mais susceptible d'en impacter le, le fonctionnement de façon très pénalisante, voire de compromettre la réalisation du service. En clair, la ville est contrainte euh, dans le cadre euh, d'une décision d'élargissement euh, nécessaire de trottoir, euh, la Ville est contrainte à, à une mise en sens unique euh, d'une section de rue dans laquelle une ligne de bus circulait auparavant dans les deux sens. Euh, L'option d'un alternat géré par feu tricolore permet de ne pas dévier et dissocier la ligne il n'y a pas à proprement parler d'aménagement euh, de la voirie au sens strict hein, en faveur du transport en commun, mais le dispositif d'alternat préserve la desserte de quartier, permet de ne pas augmenter les coûts d'exploitation et renforce même l'image du bus qui bénéficie pour le coup de, de mesures spécifiques. Alors l'alternat crée une très légère perte de temps pour le bus, mais elle reste une poignée de secondes en fait, hein, statistiquement à chaque passage, mais elle reste compatible avec les, les objectifs de performance commerciale et d'économie de, de la ligne euh, qui sont assignés par l'autorité organisatrice. Le projet de voirie intègre in fine une mesure euh, compensatoire hein, assez contraignante pour le gestionnaire de voirie et dont le but est de réduire un impact négatif qui aurait pu être occasionné au transport en commun. Donc son originalité est là. Diapositive suivante. Vous... 3-4 minutes. Enfin, oui, je, je, je, je, vais, je vais aller très vite. Désolé. Donc, voici, je, je, non, moi, moi. Je, voici maintenant un exemple d'intégration fine du bus à la vie locale. Donc le, le journal Le Monde titrait en 2020 La zone de rencontre est-elle l'avenir du trottoir Alors, qui peut le dire Mais enfin, Le fait est que la piétonnisation des espaces est vraiment en marche un peu partout. De nombreux projets sont à venir, donc le concept de cet aménagement est celui d'une aire piétonne, il, il présente une contrainte supplémentaire par rapport à la zone de rencontre, dans la mesure où les, les véhicules à moteur sont autorisés à emprunter le barreau euh, piéton-vélobus piéton de la rue Saint-Antoine, hors véhicules d'urgence et de police, sont ceux qui assurent uniquement la desserte locale et les livraisons. Alors la petite animation que, que vous voyez montre la fluidité des mouvements des piétons, l'absence d'inquiétude à l'approche du bus, c'est un mélange harmonieux de, des usages et le bus s'inscrit dans la vie locale, on peut résumer cette situation en, en, en parlant d'adhérence en fait du, du bus à la vie locale, voilà un type de projet qui, qui ne travaille pas sur la, la performance commerciale évidemment mais qui a une, quand même une grande valeur ajoutée pour l'image du bus. Diapositive suivante. Donc, euh, euh, le partage de Wari tente, tente à augmenter les, les contraintes d'exploitation de performance et quelquefois de sécurité aussi des, des lignes de bus, mais il crée de nouvelles opportunités euh, dans ces trois domaines hein. et également dans le domaine de l'image du transport en commun, comme on l'a vu. Euh, on peut penser que l'ingénierie d'exploitation des opérateurs devrait être de plus en plus mobilisée dans les prochaines années par le traitement des questions d'interface entre la voirie et la ligne de bus. Et dernière diapositive, très rapidement, il est bien difficile de prédire la façon dont les usages de la voirie vont être bouleversés dans, dans les années à venir, mais, mais il est sûr que l'arrivée du véhicule autonome, va profondément bouleverser le, le paysage, alors que va-t-il se passer Meilleure efficacité des aménagements partagés existants, nouveau principe de partage de la voirie, on aura probablement des, des virtualisations à moyen terme de certains couloirs, peut-être une disparition à plus long terme de la signalisation tricolore, ça c'est à un horizon plus lointain, dans un premier temps, ce qui semble sûr hein, pour, le, pour le transporteur, c'est qu'il y aura une prise en compte plus fine des besoins en régulation de la ligne de bus par les systèmes de l'infrastructure routière avec éventuellement un dialogue généralisé entre les PC routiers et les PC de régulation du transport en commun. Voilà, j'en ai terminé, je vous prie de m'excuser pour le retard. Je vous en prie, c'est tout à fait intéressant. Euh, alors, on a pas mal de questions. Un certain nombre portent sur le vélo et l'interaction vélo-bus dans les couloirs. Euh, je vais peut-être les réserver pour le temps d'échange final de table ronde et euh, vous poser plus spécifiquement, celles qui portent uniquement sur le bus. Euh, alors, une, une question... Euh, de, de Dimitri Rechoff. Est-ce qu'aujourd'hui le bus ne se retrouve pas dans une situation similaire d'enlisement euh, à celle que, qui a été décrite par Arnaud Passalacqua On sait qu'il y a une diminution de la vitesse commerciale euh, des bus euh, et que le portage politique est, est, est moindre, euh, nous, nous dit, dit euh, M. Rechoff, qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple. Voilà, quel, quel est votre point de vue sur. sur... Je, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas entendu la première partie de la question. Le... Est-ce que, est que finalement la situation du bus aujourd'hui n'est pas, euh, pas proche de la situation d'enlisement qui avait été décrite par Arnaud Passalacqua euh, oui. il y a quelques décennies, enfin au moment où on a créé les couloirs de bus hein. Et Malheureusement, si, je pense que Dimitri Rechoff a, a raison. Euh, la situation, si, si on veut être objectif aujourd'hui, euh, du bus en termes de performance en, en vitesse commerciale, que ce soit sur euh, le, le réseau parisien ou le réseau de, de banlieue, hein, j'exclus les, les cas particuliers des, des lignes en site propre et, et des lignes qui d'une façon générale font l'objet d'un soin particulier en termes d'insertion urbaine, eh bien, les, les résultats sont à peu près les mêmes qu'à la fin des années 60. Hein. On a à peu près le même niveau de vitesse commerciale, Arnaud à la quoi de très belles courbes d'évolution de la vitesse depuis les années 50, hein, nous, les, nous les avons aussi à la RATP, euh, la baisse entre le début des années 50 jusqu'au début des, des années 70, la baisse est, est, est, euh, est linéaire hein, quasiment et, et les deux courbes, celle des, des lignes de banlieue et celle des lignes parisiennes se suivent, donc on a une baisse qui est continue, les, euh, le travail que l'on a fait par la suite a permis d'arriver à un plateau avec euh, quelquefois des certaines années de bonnes surprises, d'autres années de moins bonnes surprises, mais on est globalement depuis des décennies effectivement dans une phase de stagnation de la performance commerciale de, de l'ensemble des lignes de bus, qu'elles soient euh, euh, de Paris intramuros ou de banlieue. Bon, on va, on va y revenir dans la, dans la dernière partie, dans la table ronde. Merci beaucoup euh, euh, Pierre Chaise. Euh, on va euh, maintenant euh, faire un détour, après le détour historique, un détour euh, géographique et euh, donner la parole à, à Marie euh, Thibault de Mézières, que, que je remercie comme l'ensemble des intervenants. Euh, Marie, vous êtes le, la porte-parole du gouvernement de la, de la région euh, euh, Bruxelles-Capitale, où... Euh, et enfin, Le, le gouvernement de, de, de cette région est composé d'un ministre-président et euh, de plusieurs ministres, dont Elke Van der Brandt, euh, qui est verte et qui est en charge de la mobilité, des travaux publics et de la sécurité routière. Donc, vous travaillez euh, auprès de, de, de cette ministre en, en, tant que porte de, en, en tant que porte de parole. Donc, euh, le gouvernement de Bruxelles-Région-Capitale a lancé un plan euh, de mobilité qui euh, pose des bases nouvelles euh, pour. Euh, pour la région, quels en sont les grands principes et quelle est la place des bus dans ce, dans ce plan. Bonjour à tous, merci d'avoir de, de, invité Bruxelles à cette discussion. Euh, J'ai essayé dans ma présentation d'expliquer ce qui est différent, parce qu'il y a forcément plein de soucis qui sont communs à toutes les métropoles, euh, mais peut-être qu'on va faire un focus sur ce qui est spécifique à Bruxelles et euh, les solutions qui sont spécifiques à Bruxelles. Parce que vous expliquez ce qui ne marche pas à Bruxelles, et il y a évidemment... Beaucoup de choses qui ne marchent pas, euh, ça n'aurait pas de sens. Euh, donc, je vais essayer de, de, de vous montrer ce qui fonctionne et ce dont on est très fier. Alors, je voulais réagir à la présentation d'Arnaud, qui était vraiment très intéressante sur l'histoire des transports publics en, en Ile-de-France. À Bruxelles, euh, c'est un peu différent, parce que, vous le savez, euh, on est une ville de tram au départ. Donc, euh, euh, j'ai vu que c'était à l'époque haussmanienne qu'on a commencé à séparer les flux de piétons euh, à Paris, à Bruxelles, c'est un peu différent. Euh, c'est quand on a commencé à avoir trop de voitures. À l'époque, il y avait une cohabitation très bonne entre les trams et les piétons et un peu de chevaux. Euh, et à cette époque-là, il n'y avait pas de, de trottoir à Bruxelles, en tout cas à, à part dans des endroits extrêmement spécifiques. Et c'est vraiment au moment où les voitures ont commencé à prendre beaucoup de place dans les années 50 qu'on a commencé à réglementer la vie des piétons aussi. Donc c'est beaucoup plus tard chez nous. Et c'est encore plus tard chez nous qu'on a commencé à avoir un métro parce qu'on avait une ville extrêmement tramifiée, où les transports publics fonctionnaient très bien. Et c'est quand la voiture a commencé à prendre plus de place, euh, dans les années 50, 60 euh, et 70, euh, que euh, on s'est dit « eh ben tiens, en fait, ce serait pas mal de gagner ». Donc déjà, les, les trams ont commencé à être englués dans la circulation, et qu'on s'est dit « ce serait quand même pas mal de creuser les transports publics en sous-sol pour laisser de place aux voitures en surface ». Et donc, euh, notre premier métro chez nous, notre première ligne de métro, elle date seulement de 1976. Je suis en train de traduire dans ma tête, parce que chez nous, on dit 76. Mais donc, euh, 1976. Et, euh, et elle est vraiment liée au fait qu'on veut laisser de la place en surface aux voitures. Et donc, c'est récupérer de l'espace en surface, parce qu'aujourd'hui, le, les, les métros, on continue de construire une troisième ligne à Bruxelles, mais c'est extrêmement coûteux. Comme on est une ville de marécage, ça prend beaucoup de temps. Euh, et donc, euh, on essaye de récupérer de l'espace en voirie. Et donc, on a un espèce de combat euh, à Bruxelles pour rationaliser la voiture individuelle. Et là, vous allez le voir, tous les utilisateurs, toutes les alternatives sont vraiment font bloc ensemble pour récupérer de l'espace. Parce que j'ai vu qu'à Paris, 50% de, les, de la voirie est dédiée à la voiture. Euh, chez nous, c'est 70%. Donc, euh, c'est beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a une plus grande part modale des, de, des, des trajets qui sont faits en voiture, mais l'espace qui est pris par la voiture à Bruxelles est vraiment gigantesque et il faut récupérer de l'espace parce que l'espace public en ville, il est cher, il doit être bien utilisé et la voiture individuelle, on le sait, n'est pas une manière efficace de, de faire du flux. Je voulais réagir aussi euh, à, la, à, la, à ce que disait Arnaud sur le prestige des bus. Nous, on n'a pas vraiment ça à Bruxelles, euh, on a vraiment euh, les, y a pas vraiment, bon, les gens préfèrent le tram, évidemment, parce que d'avoir un tram, c'est plus confortable. Puis c'est plus rapide et souvent il est en site propre, alors ça fonctionne vraiment mieux. Il est moins anglais dans la circulation, mais on a quand même des, euh, des barèmes. Donc, euh, en fonction du nombre de passagers sur les lignes, euh, à partir d'un certain niveau, on va tramifier parce que la capacité est beaucoup plus grande et à partir d'un niveau encore supérieur, on va euh, métroiser, donc on va passer en sous-sol parce que c'est encore plus efficace. Et donc il n'y a pas vraiment euh, la banlieue à des bus, euh, la, les quartiers chics ont des trams et le centre métro, c'est c'est pas totalement ça, c'est vraiment en fonction des lignes euh, denses ou pas denses qu'on va passer du bus au tram, et sachant qu'un bus, ça se met en place beaucoup plus rapidement, euh, mais ça peut transporter moins de monde, mais ça coûte moins cher à mettre en place au départ, parce que il faut moins, euh, la modification d'infrastructure est moins lourde. Mais une fois qu'on a le tram, effectivement, euh, c'est extrêmement pratique. Euh, c'est électrique, donc il n'y a pas d'émission de, de, de, de, de gaz. Donc, ça c'est vraiment un gros avantage et, euh, et, et ça transporte plus de monde. Donc, on a vraiment une, un, une hiérarchie en fonction du nombre de passagers. Et alors, j'aimerais euh, ré, réagir à ce que Monsieur Chasse disait. Oui aussi, nous aussi, on a une stagnation de la vitesse commerciale et vous verrez, voilà comment on va y travailler. Donc, je vais commencer avec ma présentation, si vous voulez bien. Mettre le premier slide. Donc, euh, on a euh, un plan de mobilité pour 10 ans euh, qui, a, qui a été adopté l'année passée et dont on est très fier. C'est issu d'une très, très large concertation entre les habitants, les régions, euh, les, les, les municipalités, parce qu'on a 19 municipalités à Bruxelles. Euh, les transporteurs publics, les lobbies euh, de euh, piétons, cyclistes, les associations de terrain, les activistes, les écoles, tout le monde a discuté très très largement euh, et on s'est mis d'accord sur un plan de mobilité à 10 ans qui se base sur euh, le projet de faire 50 quartiers apaisés qui sont reliés par des boulevards intermodaux. Qu'est-ce qu'un quartier apaisé C'est euh, un quartier résidentiel. Où euh, les, le plan de circulation va faire que on essaye d'éviter un maximum le trafic de transit. Donc les voitures sont encore les bienvenues dans les quartiers, mais pour les gens qui doivent aller dans ces quartiers, parce que par exemple elles, elles, ont, elles visitent quelqu'un là-bas ou elles vont se garer là-bas ou elles, ont, elles vont dans un commerce là-bas. Mais on essaye que le trafic de transit qui traverse la ville soit vraiment centré sur les boulevards intermodaux. Ça a comme conséquence que il va y avoir euh, bah, beaucoup moins de trafic dans les quartiers et donc on va pouvoir récupérer de l'espace public, on va récupérer du calme et on va améliorer la sécurité routière qui est effectivement la base du transfert modal parce que euh, effectivement il y a un lien comme l'a dit Arnaud entre euh, le, le, le, la qualité du réseau piéton et la qualité du transport public parce qu'on doit toujours marcher euh, vers jusqu'à l'arrêt et on va jamais laisser son enfant aller à pied, à vélo ou en transport public quelque part, tant que la sécurité routière n'est pas garantie. Donc, le fait de diminuer le trafic de transit dans les quartiers va permettre, c'est la première condition pour le transfert modal. Donc, sur le, le slide suivant, euh, le, la base du plan bruxellois de mobilité qui s'appelle Good Move se base sur le principe STOP, donc STOP qui vient du néerlandais, c'est S pour tapeur qui veut dire piéton, donc c'est priorité, donc, c'est la hiérarchie des modes avec une priorité absolue pour le piéton. Ensuite, T pour trappeur, qui veut dire cycliste. Donc, c'est d'abord le piéton, ensuite le cycliste. O pour open bar donc le, le transport public. Et ensuite, P pour privé verbourg donc la voiture. Et la voiture, de préférence, partagée et électrique. Euh, donc, ça, c'est vraiment le principe de base de notre plan de mobilité qui est ancré dans le marbre et maintenant à chaque fois qu'on fait une rénovation de voirie ou euh, une euh, ou un plan de circulation on est obligé de se poser la question du principe stop euh, avec la hiérarchisation des modes donc on vérifie qu'on a de la place pour les piétons ensuite on vérifie qu'on a de la place pour les cyclistes ensuite pour le transport public et à la fin s'il reste de la place euh, pour les voitures individuelles alors je vous dis la vérité ça reste quand même un principe euh, qui est euh, coulé dans le mar mais qui euh, parfois avec les municipalités est encore compliqué à faire passer sachant que euh, il y a encore à peu près 45 des, euh, des bruxellois qui possèdent une voiture et le stationnement reste une question extrêmement importante à Bruxelles les places de stationnement en voirie euh, il y en a beaucoup trop il y en a beaucoup enfin il y en a beaucoup plus que dans les autres euh, que dans les, les, les, les autres capitales européennes. Et ça reste euh, encore un des grands combats. Alors, sur le slide suivant, euh, l'autre grande innovation de ce plan Good Move est la spécialisation des voiries par mode. Donc, on a construit des plans pour les dix prochaines années où on, fait des, on, a, fait des, on a regardé euh, par mode quels sont les itinéraires à engager et euh, on a fait des réseaux. Donc, ça, c'est le réseau piéton. Vous voyez la carte à droite? Sur le slide suivant, on va voir les réseaux euh, de transport public. Donc, ça, c'est voilà, la spécialisation des voiries pour le transport public. Et à nouveau, dès qu'on a une modification de voirie, on vérifie sur le réseau. Et le réseau nous, nous donne vraiment euh, les indicateurs de qui doit être prioritaire sur cette voirie. Donc, est-ce que c'est une voirie qui est confort euh, pour les transports publics On a gardé évidemment des, vo des voiries qui sont qui sont euh, prioritaires pour les voitures, avec les itinéraires sur les grands boulevards, mais tous les, tous, les, tous les itinéraires sont vraiment vus de manière cohérente, plan par plan, et nous permettent d'envisager les rénovations de toutes les voiries à long terme en fonction de la prioritisation. Donc ça, c'est vraiment une spécificité, et je pense que ça nous permet d'avancer politiquement plus sereinement, Bon, pas totalement sereinement, mais plus sereinement parce qu'on a coulé dans, dans le dans le, le, la voirie euh, les priorités euh, du réseau à 10 ans. Donc, sur le slide suivant, euh, voilà, comme je vous ai expliqué, le, la sécurité routière est la base du transfert modal et c'est pour ça qu'on a institué à Bruxelles la ville 30. Donc, tous les quartiers résidentiels sont en ville 30. Euh, ça n'est plus indiqué, c'est la règle partout, et c'est seulement sur les grands boulevards qu'on peut rouler à 50, si c'est indiqué qu'on peut faire, on, on peut faire euh, rouler plus vite. Donc on a vu, c'est depuis le 1er janvier de l'année passée, on a vu quand même la vitesse baisser de, 10, de moyenne baisser de 10%, et on a vu notre nombre de morts aussi euh, diminuer, euh, presque de moitié. Euh, les chiffres ne sont pas encore complètement euh, finalisés, donc on ne crie pas encore victoire, mais on voit qu'on est sur la bonne route, et la diminution de vitesse, va permettre à toutes les alternatives à la voiture de devenir plus, plus, plus agréable à pratiquer et, euh, et à la voiture, évidemment, aussi d'être beaucoup plus sûre. Alors, sur le slide suivant, euh, la joie de, les joies de la Belgique. Mais donc, euh, je, nous, on a toujours l'impression que c'est pire chez nous, mais je ne sais pas comment c'est euh, dans les autres villes. Mais effectivement, euh, en Belgique, on, a des niveaux, on est un État fédéral, donc on a des niveaux de pouvoir qui doivent discuter tout le temps euh, les régions euh, qui ont les trams, les bus et les métros, donc toutes les sociétés de transport public. Les voiries sont gérées en partenariat entre les communes, les municipalités et les régions. Et l'État fédéral, fédéral euh, opère le train qui nous amène les nafteurs, donc ceux qui viennent d'un dehors de la région pour travailler ou visiter notre ville. Et donc, euh, le grand secret à Bruxelles, c'est qu'on a besoin de ministres sympathiques qui fédèrent et qui permettent à tout le monde de discuter gentiment parce que euh, les niveaux de pouvoir ont la capacité de bloquer, et donc il faut effectivement avoir à tous les étages, tout le temps, des concertations euh, entre les niveaux de pouvoir. Alors, sur le slide suivant, euh, un truc qui fonctionne très, très bien chez nous et qui pourrait inspirer peut-être les, les sociétés de transports publics qui nous écoutent aujourd'hui, c'est les projets Aventi. Alors, c'est des projets qu'on a identifiés, où c'est des nœuds euh, de blocage pour les transports publics et où, on veut vraiment gagner de la vitesse. Pour l'instant, il y en a six ou sept qui sont en cours dans la région. Et là, on charge la société de transport public chez nous, qui s'appelle ASTIB, qui est extrêmement efficace, euh, qui a vraiment une, une immense expertise de, de, de, de, de, des travaux publics. Et l'objectif de ces travaux est d'augmenter les vitesses commerciales, mais bien sûr, ils doivent se baser sur le principe stop. Donc, en, en changeant la voirie, on va leur demander de faire des rénovations de façade à façade. Donc, je sais que c'est un mot qu'on n'utilise pas en France, mais c'est-à-dire de la façade d'une rue, de la maison, de la rue jusqu'à la façade de la maison de l'autre côté de la rue. Donc, on a des rénovations de façade à façade. On réimagine totalement l'espace avec comme objectif d'augmenter la vitesse des transports publics parce que c'est des nœuds de blocage assez importants, d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. On suit bien sûr le principe stop, donc on donne plus de place aux piétons, plus de place aux, espaces, aux, aux vélos et plus de place au transport public et on donne plus d'espace public, plus de place à l'espace euh, public non utilisé par la voiture et euh, de la verdurisation Et ces projets-là, comme c'est des projets tout à fait globaux où tous les modes se mettent ensemble pour euh, gagner de l'espace et transporter plus de monde, on arrive là à gagner quand même vraiment beaucoup d'espace euh, à la, sur la voiture individuelle et avoir des flux qui du coup permettent de transporter beaucoup plus de personnes. Donc ici c'est un exemple de, de projet où on voit vraiment qu'il n'y a plus de stationnement par exemple et donc on a gagné de l'espace pour tous les autres modes. Et sur le plan le, la, le slide suivant, c'est un, un autre exemple de projet Avanti, donc ici on voit qu'on a vraiment gagné, on a mis sur deux bandes d'un côté le transport public, ici c'est du tram mais ça aurait tout à fait pu aussi être du bus et, euh, et de l'autre côté, il y a les voitures. Et alors, on a euh, des beaucoup plus grands retards et de la verdurisation. Donc, euh, c'est les transports publics qui opèrent euh, ces rénovations et donc permettent évidemment d'avoir un, un, un, un intérêt spécifique pour la vitesse commerciale des transports. Et voilà, encore le slide suivant. Ah ben voilà. Donc, euh, je pense qu'on a fini. Je suis évidemment là pour répondre à toutes vos questions. J'espère que j'ai pas trop euh, dépassé mon temps de parole. Euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup, Marie, on, on, a, on a envie de vous poser beaucoup de questions. Euh, Peut-être juste une toute petite, euh, euh, c'est quelle a été la réception de, de, votre, de votre plan de, de mobilité Quelle est la réception de votre plan de, de mobilité par les différentes parties prenantes Alors le gros avantage de la concertation qui a eu lieu, c'est que tout le monde l'a vu avant et tout le monde a pu le critiquer avant. Donc, les municipalités l'ont toutes vues, ont pu faire leurs remarques. Euh, les, euh, euh, les régions, les autres régions l'ont vue, les, les sociétés de transport publics, euh, euh, tout le monde a pu donner son avis. Bon, bien sûr, pas tous les avis ont été écoutés, mais les oppositions ont été faites à l'époque déjà. Et donc, on sait que, que, que ceux qui sont les opposants à ces plans de mobilité, normalement, le notamment le lobby des assurances de voitures, qui est très... Euh, qui est très vocal chez nous, et il déteste notre plan de mobilité, il le dit à chaque fois. Mais la presse ne relaye plus tellement, en fait, puisque c'est déjà de, de la vieillerie, puisqu'on sait qu'ils qu avaient ci et si et ça comme, comme opposition. Et quand le plan a été adopté, euh, il a été encore très concerté. Il y a eu euh, des milliers de personnes qui ont pu encore donner leur avis. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que les Bruxellois, qui, euh, ben, qui en fait ont déjà opéré leur transfert modal, euh, parce qu'ils sont 45% à ne plus posséder de voiture, et bien ils étaient vraiment pour des quartiers apaisés. Euh, ma ministre, elle dit toujours en rigolant, quand on demande aux gens euh, s'ils veulent euh, une ville 30, souvent ils disent non, quand on leur demande s'ils veulent une ville 30 dans leur rue, ils disent oui. Mais donc c'était un peu ça. Les Bruxellois, ils, ils, ils voulaient de l'apaisement dans leur quartier, et donc comprenaient qu'il faut de l'apaisement dans tous les quartiers. C'est beaucoup plus compliqué évidemment avec nos nafters qui viennent d'autres régions et qui, eux, euh, ont beaucoup moins de facilité à se déplacer en voiture. Et, euh, et la différence, je pense, sociologique entre Paris et Bruxelles, c'est que nos banlieues sont plus fortunées que notre centre-ville. Et donc, effectivement, la banlieue proche de Bruxelles est assez bourgeoise et donc est beaucoup plus vocale euh, qu'une banlieue qui est plus précarisée parce qu'on sait que l'accès aux médias est très inéquitable. Et que donc, effectivement, euh, quand on resserre les entrées de ville pour avoir un flux de voitures qui, qui, est, qui, est, qui est plus apaisé et qui rentrerait plus doucement en ville et qui serait mieux absorbé par la ville, on a quand même des banlieues euh, qui, sont un, qui ont un très grand accès aux communications et qui nous critiquent. Mais notre régionalisation fait quand même que, que l'intérêt électoral des élus bruxellois, et c'est ça qui permet à la mobilité alternative d'émerger, euh, les fait quand même tenir bon sur un certain nombre de dossiers, pas tous, mais sur un certain nombre de dossiers. Euh, ils disent aux, aux visiteurs en dehors de la ville, ben voilà, tant pis, vous allez devoir maintenant euh, soit prendre votre mal en patience, soit utiliser les transports publics qui sont, qui existent et qui sont accessibles pour rentrer dans la ville, parce que nous on va plus céder et que même si les, les, les banlieues sont plus bourgeoises et ont un accès aux, aux médias, et eh bien tant pis. Maintenant, euh, notre ville, elle, elle doit faire une transition écologique et une transition de mobilité parce que sinon, les Bruxellois vont littéralement étouffer de la mauvaise qualité de l'air, de chaleur, parce qu'on doit absolument verduriser. Donc, c'est des arguments qui deviennent de plus en plus, euh, de plus, en plus efficaces. D'accord. Euh, une autre dernière petite question pour vous spécifiquement, euh, Marie. Euh, donc, c'est euh, Thomas Lézé qui écrit euh, à Bruxelles, on a le sentiment que le partage de la voirie. Euh, se passe bien Est-ce que c'est euh, uniquement une question d'aménagement des infrastructures euh, de voirie, routière euh, Ou est-ce qu'il y a d'autres euh, facteurs, ingrédients qui euh, contribuent à, à faire que ça se passe du mieux possible bon, bien. Alors, je, je, je, je me réjouis que de l'extérieur, on ait l'impression que le partage de voirie se passe bien. Ce n'est pas forcément le cas. Euh, a, on est vraiment en train d'opérer un, un shift modal euh, dans le, le, le, le partage d'Avoirie, mais chaque mètre carré est un combat. Donc euh, C'est un combat de communication, c'est un combat politique, c'est un combat de lobby. Euh, comme aux Pays-Bas, on est très aidé par notre lobby cycliste. Euh, on vient d'avoir un lobby piéton qui commence à avoir accès aux médias, mais c'est une, une guerre très, très, très importante euh, à Bruxelles. Euh, et il y, euh, y a effectivement encore beaucoup d'espace qui est pris par la voiture et c'est, tac, euh, mètre carré est, est récupéré, était est vraiment un combat, particulièrement sur la question du stationnement. Donc, euh, bizarrement, enlever une voie de circulation est parfois euh, moins compliqué qu'enlever une voie de stationnement. Donc, le stationnement reste encore un, un combat. Après, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en première couronne, donc le vrai centre-ville, très urbanisé à Bruxelles, ça se passe assez bien, puisque les gens, ont, ont, euh, deux tiers des ménages n'ont pas de voiture, euh, donc voilà, euh, ces gens qui ont une voiture, bah, ils vont devoir trouver des, des espaces de stationnement en dehors de la voiture, ils le savent, euh, c'est beaucoup plus compliqué en deuxième couronne, donc dans, les, dans la partie bruxelloise où les gens ont des maisons et des voitures, garées devant chez eux, ils trouvent ça normal, et donc euh, là il y a encore un grand combat qui, qui, qui est à mener, pour pouvoir planter des arbres, pour pouvoir faire des grands trottoirs et pouvoir faire des, des rues où les enfants peuvent marcher seuls pour aller à l'école. Euh, nous, on rêve du modèle hollandais. Merci. Euh, plusieurs euh, des, des, des participants euh, euh, vous félicitent et donc euh, voilà, trouvent euh, que euh, nous aussi peut-être, on, on, on aurait intérêt à, à, à s'inspirer euh, de, de, de ce qui fait chez vous de ce qui se fait chez vous. Alors, je vous propose qu'on passe en, en configuration table ronde euh, et donc j'invite Arnaud et pierre Chaise à se joindre à nous euh, virtuellement euh, avec un petit point de calendre d'horaire. Il est 10h26, euh, on avait dit 10h30, mais je propose, on a commencé un tout petit peu en retard pour un petit souci technique, je propose qu'on se donne quand même, euh, euh, enfin qu'on finisse peut-être vers euh, euh, 10h, 10h40 euh, si certains d'entre vous doivent nous quitter ils pourront écouter la suite euh, sur la vidéo, voilà, qui sera sur notre, notre site web. Donc, euh, on, va, on va poursuivre. Il y a plusieurs questions importantes. Alors, euh, vous parliez des lobbies, euh, Lobby piéton, euh, Nous, on a aussi, euh, en Ile-de-France, euh, une difficulté d'émergence du lobby piéton. Donc, c'est intéressant de voir que ça commence à se structurer chez vous. Ça intéressera des associations, sans doute, et puis les pouvoirs publics qui nous écoutent. Euh, le lobby euh, vélo, il est bien présent et euh, on a un représentant qui euh, écrivait que en fait, l'ouverture des voies de bus euh, au vélo, euh, elle était due euh, au combat euh, au combat des, du lobby vélo, enfin des associations vélo euh, dans, les années, euh, dans les années 70, 80, 90, et voilà. donc euh, rappel de, de, des, des tensions et, et des luttes euh, sur l'espace public. Alors une question concerne… Euh, la, la complémentarité entre les modes ne faudrait-il pas, plutôt que d'opposer les différents modes, essayer de convaincre de leur complémentarité Alors, je, je souhaitais vous entendre, sur cette question, et si vous êtes d'accord, comment, c'est une question vaste, hein, mais comment on peut aller vers plus de complémentarité Il y a une autre question que j'aimerais qu'on aborde, c'est la question de la gestion, parce qu'une fois que les infrastructures sont construites, comment on les gère, comment on les utilise, et on constate des mésusages, on pourrait dire, notamment des voies de bus avec les stationnements de véhicules particuliers, mais surtout les livraisons. Euh, et il faut bien livrer aussi, euh, ou bien, euh, enfin, bref, différents types d'usages, des piétons qui font leur jogging, euh, voilà. Et là, est-ce que vous avez des pistes et des idées pour euh, une meilleure gestion parce que ça participe aussi de la, de la bonne, de la fluidité du système euh, Qui est-ce qui veut démarrer Arnaud, vous... vous oh bah, souhaitez... Moi, je, je, je peux démarrer, mais que sur la première question, sur la deuxième question, je n'ai pas d'éclairage de, de, très précis. Sur la première, je pense qu'en fait, la cohabitation, euh, enfin, c'est un peu comme l'a dit euh, euh, Mathieu Voisin dans sa, dans sa question, c'est l'objectif, ce n'est pas d'aller plus vite, c'est peut-être d'être plus régulier. Et donc, je pense qu'il faut assumer euh, la faible vitesse. Et en assumant la faible vitesse, on rend possible une meilleure cohabitation euh, et donc, euh, et probablement une meilleure régularité. C'est un peu l'exemple de Saint-Paul, là, finalement. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a d'abord le. le, le Enfin, l'abaissement la, des vitesses globales de la ville euh, comme le passage à 30 comme on l'a vu à bruxelles à paris etc est une des conditions euh, et euh, après c'est travailler euh, sur le fait que nous acceptions tous que en ville on va assez lentement et euh, ça me semble être la, le, le travail euh, premier et euh, qui rend possible après une gestion à mon avis relativement souple euh, des espaces euh, et, euh, et pas une démultiplication euh, d'espaces de, euh, réservés à tel ou tel type de système qui irait à, à 10, 20, 30, 40, 50, euh, mais plutôt quelque chose de plus homogène euh, avec des modes qui vont tous plus ou moins à la même vitesse. Et alors, euh, il faut assumer la faible vitesse en ville, nous dit euh, le chercheur historien. Euh, Qu'en pensez-vous, euh, Pierre Chaise oui, moi je pense que Arnaud a complètement raison. Euh, Aujourd'hui, on a changé d'époque, on, on pacifie euh, les, les conditions de circulation. Euh euh, en voirie urbaine, euh, on, on crée de, des espaces piétonniers, donc l'époque les, les, a changé, il faut accepter ça, et peut-être faire euh, du côté de l'autorité organisatrice moins pression sur les, les transporteurs pour arriver à des niveaux de performance en, en vitesse commerciale euh, qui ne sont pas forcément atteignables euh, sur tous les, les périmètres. Euh, L'association euh, pour la RATP du, du vélo et du bus a un caractère euh, historique et, et, et elle, elle doit être poursuivie, il n'y a pas de raison qu'elle s'interrompe. Euh, Aujourd'hui, euh, les limitations de vitesse permettent d'avoir plus de fluidité dans les interactions modales euh, et donc il faut, il faut travailler sur, sur l'ensemble de ces problématiques avec une vision réaliste. Euh, ce qui était euh, pointé comme euh, un, un objectif important, c'est la question de la régularité, de la fiabilité, notamment des bus, euh, ce qui n'est pas toujours euh, tout le temps le cas. Euh, comment euh, la RATP pourrait travailler sur, cette, euh, sur cet enjeu et, et les autres transporteurs d'ailleurs hein. La régularité, c'est une question extrêmement difficile parce que la régularité d'une ligne de bus dépend de nombreux paramètres. Euh, elle dépend bien sûr des conditions de circulation, mais elle dépend aussi de la façon dont se passent les, les échanges voyageurs. Euh, pour travailler, sur la, pour travailler, je pense, sur la régularité bus aujourd'hui avec les solutions modernes, euh, il, il faut penser qu'une amélioration substantielle probablement ne pourra venir que euh, d'un meilleur niveau de transmission euh, de, du besoin en, en action de régularité du transporteur vers les, les systèmes de gestion de la voirie, vers la signalisation tricolore des carrefours à feu. Donc on a euh, expérimenté à la RATP depuis de nombreuses années, on a 50 ans de partenariat sur ce sujet difficile, hein, ce sujet délicat qui ne fait pas l'unanimité, loin s'en faux. 50 ans de partenariat avec la ville de Paris, euh, on a essayé plusieurs technologies, donc les, la recherche continue. Euh, Aujourd'hui, les, les, les étapes les étapes à venir que l'on entrevoit ça à mon avis ça serait ça donc une, une meilleure transmission de l'information du transporteur vers les, les systèmes de la signalisation tricolore de façon à mieux lisser, les avancées des bus, mieux anticiper leurs arrivées sur les, les carrefours Merci. à feu, et, voilà, et, et pouvoir réguler l'intervalle avec une performance supérieure à celle que nous avons clairement aujourd'hui. Aujourd'hui. Euh, Marie, assumer la faible vitesse, euh, c'est le cas euh, aujourd'hui euh, dans votre plan de mobilité alors, euh, oui, donc je suis d'accord évidemment avec, les, avec Monsieur Chaz et, et, et Arnaud. C'est évident que euh, la régularité est plus importante que la vitesse jusqu'à un certain stade. Donc, euh, quand le transport public, et c'est la même question en fait, il faut absolument que le transport public ne soit pas englué dans la circulation automobile. Et si on désenglue le transport public de la situation automobile, euh, on, on règle les deux problèmes d'un coup. Donc, en fait, notre objectif est évidemment pas d'avoir un transport public qui a une vitesse commerciale de, euh, autour des 30 km heure, euh, on sera évidemment en dessous, mais on préfère être à 20 que à 15. Donc c'est un peu la question de quelle est la vitesse commerciale qu'on veut avoir, 22, 20, et ils sont évidemment des bons chiffres, quand on est en dessous de 15 parce que systématiquement au carrefour, il y a des automobilistes qui, qui engluent les bus dans lesquels il y a, il y a 60 personnes dedans, alors qu'eux sont tout seuls au feu, ça n'a pas de sens évidemment. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, les deux notions. Elles vont ensemble, régularité et vitesse commerciale. C'est certainement, euh, certainement le, le, le, les, deux, les deux faces de la médaille de sortir les transports publics de la circulation automobile. Et c'est évidemment ce qu'on essaye de faire avec les projets Avanti. Et de manière générale, dans la région bruxelloise, il y a encore beaucoup de chemin. Donc, euh, parce que c'est chaque voirie où il ne faut pas qu'il y ait d'interaction un, entre les voitures et les transports publics. Donc, euh, voilà. Mais effectivement, M. Chasse montrait qu'il y, qu y a maintenant des, euh, des, des, des voiries qui sont euh, partagées piétons, autobus. Euh, on, a, on a des projets comme ça à Bruxelles, ça fonctionne très bien. Qu en fait, les bus sont limités à 20 km heure. Euh, ils sont en bonne cohabitation avec les vélos, les piétons. Ils sont pas englués dans le trafic. Donc, ils savent que ce passage-là, 800 mètres, 900 mètres, c'est systématiquement du 20 km heure. Euh, mais c'est régulier. Ça n'est pas rapide, mais c'est régulier. Comme vous savez, les piétons sont une espèce de, de flux comme ça, qui fait que euh, quand le bus arrive, on voit les piétons qui s'écartent de manière assez euh, organique et instinctive. C'est très beau à voir d'ailleurs et, euh, et ça fonctionne bien. Et on a gagné en vitesse commerciale sur ces lignes-là une dizaine de minutes en supprimant les voitures et en augmentant les piétons. Donc on voit qu'on peut avoir une très très bonne cohabitation euh, piéton-bus, alors qu'une très très bonne cohabitation piéton-voiture, à Bruxelles, on ne l'a jamais vue. Oui. Euh, les carrefours sont un, un enjeu, un point l'aménagement des carrefours, le passage d'un carrefour, c'est un point de, de ralentissement fréquent, donc qui a la priorité Comment on organise ça C'est complexe. Euh, Est-ce que vous avez des, des solutions enfin, Comment, comment vous, vous, vous organisez les carrefours Est-ce que vous travaillez spécifiquement sur ces, ces espaces-là à Bruxelles euh, Oui, euh, dans la mesure du possible. Après, il y a parfois des automobilistes qui bloquent les carrefours et les feux. Mais en normalement, euh, sur les, les grands actes, les transports publics ont des télécommandes qui permettent d'avoir systématiquement le feu vert. Euh, et donc, ils, leur passage va permettre le feu vert et ils ne vont pas devoir attendre au carrefour. C'est un peu la situation de rêve, ce n'est malheureusement pas le cas partout. On essaye de le faire dans la mesure du possible. Mais encore souvent, hein, le problème c'est la rue qui croise et où l'automobiliste est englué lui-même dans la circulation et, et bloque tout le monde en fait. Et il alors, est en fait, bloqué il est le plus Sur la gestion, euh, j'imagine que vous avez aussi euh, euh, à Bruxelles des, des mésusages, on va dire, et des, des problèmes de gestion. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites pour y remédier À Bruxelles, vous voulez dire Oui. Euh, bah on, on bah, est... bah, notamment, je, je pensais notamment à la question des livraisons. Hein. Enfin, nous, à Paris, euh, euh, les livraisons euh, dans les voies de bus euh, ou dans les, sur les pistes cyclables, euh, c'est repéré comme étant euh, voilà, euh, un obstacle absolument majeur. Il y a une explosion des livraisons euh, qui est liée euh, euh, au développement du e-commerce et à de nouvelles, pratiques, euh, de nouvelles pratiques commerciales. Comment on fait C'est un, un vrai problème euh, oui, oui c'est effectivement problématique, mais souvent le, la problématique vient du fait que euh, toute la rue est longée par des voitures stationnées. Et donc, euh, ici, à nouveau, le problème, je pense, est dans le stationnement de la voiture individuelle systématique le long des, euh, des, des, des, des voiries, parce qu'une fois qu'on enlève la voiture stationnée, on, on a de la place pour faire beaucoup d'autres choses, évidemment, notamment des zones de livraison, euh, euh, des de, des plantes donc si on peut alterner des zones de livraison, de la verdurisation euh, et garder les voies de circulation pour ce qui circule réellement on a de la place pour faire tout ce qu'on peut faire mais à Bruxelles il y a encore beaucoup trop d'endroits où de chaque côté on a des voitures stationnement des deux côtés et effectivement si on peut supprimer une des deux bandes le, le champ des possibles est ouvert y compris pour cette question de, de la livraison mais voilà, un, je pense que c'est partout. Dans toutes les villes, c'est pareil. C'est un combat quotidien et, euh, et qu'on qu qu est prêt à mener pour les dix prochaines années. Euh, Pierre Chaise, sur cette question, je, je lis hein, une, une question un, de Mathieu Voisin, « Quid du rôle des autorités organisatrices de la mobilité des préfectures de police pour faire respecter les usages convenus, notamment dans les couloirs bus Au-delà des objectifs contractuels, la question des moyens est posée pour la RAT, comment la RATP euh, aborde cette euh, cet enjeu question la, la, la RATP est partenaire d'un programme de, de vidéo-verbalisation avec la, la ville de Paris et la préfecture qui fonctionne plutôt bien. Donc, il y a un retour d'expérience maintenant de, de quelques années. Donc, on a installé de la vidéo-verbalisation sur beaucoup de, de sites parisiens avec des caméras qui surveillent les couloirs dans, dans certaines tranches horaires. Et... Euh, donc il y, a, il y a un bénéfice globalement, donc c'est assez inégal suivant les, les configurations de, de couloirs, mais d'une façon globale on a un bénéfice et, et on a euh, des modifications de, de comportement donc, qui ont pu euh, être enregistrées. Donc la vidéo verbalisation est par exemple une, une solution qui est possible dans, dans les grandes villes, je ne sais pas si elle se pratique à Bruxelles de, de la même manière qu'à Paris mmh. D'accord. Euh, alors, il y a un certain nombre de questions. Alors, je ne vois plus. Euh... Enfin, euh, mais bon, euh, je, il y a un certain. Ah ben voilà, vous êtes là. Euh, vous pouvez rester Pardon. encore 5 minutes avec. Toi. Absolument accompagner mon, mon, ma délicieuse ministre à une conférence de presse, mais donc je vais vous vous quitter. Mais merci mes une fois pour votre intérêt et toujours à votre disposition pour vous faire pour échanger les bonnes pratiques bruxelloises qui ne sont pas toujours si bonnes. Merci Mais beaucoup, on... euh, merci beaucoup. <rire> Bonne visite. On va, on, va, on va poursuivre avec, euh, enfin, en, encore juste quelques minutes avec Arnaud et, et, et Pierre Chaise. Euh, alors, la question du, de la cohabitation vélo euh, et bus. Il y a un certain nombre de questions euh, sur, bah, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas beaucoup plus systématiquement des pistes cyclables euh, quand on construit euh, un nouveau euh, tramway, par exemple, ou euh, de nouveau, euh, de, nouveau, euh, voilà, de nouvelles pistes, de nouveaux de nouveau cheminements euh, euh, pourquoi finalement cette, cette articulation n'est-elle pas davantage pensée en amont et de façon beaucoup plus systématique qu'elle n'est aujourd'hui. Bon, je, je crois qu'il y a eu une amélioration quand même hein, sur sur ce sujet. Elle ne l'était pas avant. C'est clair que les, les liaisons douces, euh, n euh, la, la pensée sur les, les liaisons douces euh, n'accompagnait pas les, un grand, un, forcément un grand projet de, de site propre, par exemple. Aujourd'hui, je pense que c'est assez différent. Les, les projets euh, euh, que les deux projets que, que j'ai montrés, les, les projets de, de création de Corridor bus, sont accompagnés de, de réalisation de de, de pistes et bandes cyclables. Donc, euh, je pense que cette dimension-là, aujourd'hui, logiquement, fait partie de l'ensemble des, des grands projets de, de voirie auxquels est, est associé un projet de transport. Bon, rien n'est rien parfait, on peut, on peut avoir de, de, oui. de mauvais cas de figure, mais a priori, on a, on a aussi changé d'époque sur ce sujet-là. Hein. D'accord. Ce qu'on peut, qu peut constater, c'est que effectivement, euh, ne serait-ce qu'en se promenant euh, en Ile-de-France, il y a des différences d'un territoire à l'autre et qu'il n'y a pas forcément d'homogénéité euh, et, de, et de voilà sur, sur, sur, cette, sur cette question. Alors, euh, pour vous, euh, Arnaud, je, je lis aussi euh, Dimitri Rechoff, question un peu provocatrice. Ne pr « Ne faudrait-il pas chercher à plus ?» C'est ça, ça je pense. Les modes bus et vélo plutôt qu'avoir un risque de cannibalisation étant donné que les distances parcourues sont similaires. La complémentarité difficile à atteindre dans un espace public contraint en zone dense. Alors c'est la question de spécialiser, pas spécialiser. J'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur ce point. Arnaud oui, alors euh, d'abord, je vous voudrais peut-être déplacer un peu l'idée de complémentarité en, en rappelant que, en fait, on peut avoir une complémentarité dans, dans le temps et dans la vie des gens qui sont euh, parfois cyclistes, parfois euh, voyageurs d'autobus et parfois euh, automobilistes, hein, pour le dire aussi. Euh, et donc, euh, la complémentarité, elle n'est pas forcément uniquement de la confrontation, enfin, c'est pas que de la confrontation, c'est les modes de vie euh, qui font qu'on va utiliser le vélo ou alors euh, ou le piéton, etc. Euh, et après, moi, je, je je pense que euh, je ne suis pas vraiment favorable à une spécialisation euh, parce qu'il euh, me semble que c'est courir le risque d'avoir de, de, euh, une démultiplication des solutions qui chacune voudront être spécialisées avec un créneau particulier du type la trottinette, la monoroue, etc. Et que l'espace public, parce qu'il est dense et, euh, et contraint, euh, il ne rend pas possible cette vision-là qui, par ailleurs, d'un point de vue politique, est une vision assez... Euh, alors je vais lui un peu provoquer aussi en disant communautariste, pour le dire comme ça, euh, de chacun son espace et pas d'un espace public euh, plus partagé et plus en dialogue. Si, si tant est, je sais que le dialogue n'est pas toujours facile, mais voilà. Donc, je, je pense que c'est plutôt par une approche, au contraire, d'un partage euh, fondé sur une vitesse plus homogène euh, que par une spécialisation euh, que, euh, que, que les solutions peuvent être à, à attendre. En tout cas, des solutions plus pérennes dans euh, le fait de continuer à faire société. Mmh. Et euh, Victoria Moore nous dit que dans certains pays, les bus acceptent les vélos. Par exemple, il y a un port de vélo à l'avant des bus. Ça, c'est d'autres solutions tout auxquelles fait. on ne pense pas nécessairement, mais euh, qui semblent tout à fait intéressantes. Oui, oui, ça se, ça se fait dans un certain nombre de pays. Euh, il, y a, il y a des racks vélos à l'avant la, ou à l'arrière des bus. Alors, il faut quand même dire que lorsque euh, on, on met en œuvre ce type de mesure, on peut avoir des délais supplémentaires pour le transport en commun parce qu'on s'arrête à, à un point d'arrêt. On peut être contraint de faire monter, descendre une personne handicapée en fauteuil, de charger un vélo sur le rack avant ou arrière. Donc là, on a des temps d'échange voyageurs, des temps de stationnement au point d'arrêt, vous voyez qui sont en augmentation. Alors les euh, les, les réseaux qui pratiquent ce, ce type de, de mesure en fait n'ont pas les mêmes pressions en termes de temps de parcours que le, le réseau euh, les réseaux franciliens donc il faut être clair sur ce point donc en, en ile de france et comme dans beaucoup de, de villes françaises on est en recherche de performance commerciales hein. donc euh, il faut faire aussi attention à, à ce type de mesure qui est une mesure conviviale et et, et qui a son utilité dans, dans certains contextes urbains mais qui serait susceptible d'occasionner des, des pertes de temps euh, en Ile-de-France et dans beaucoup de grandes villes françaises. Et, et, Monsieur... et sur la spécialisation, donc euh... Sur la spécialisation, c'est un, un sujet compliqué. Donc nous, on a j'ai beaucoup intéressé à la cohabitation modale bus-vélo depuis des années, on l'a simulé dans de nombreuses configurations de voiries, on a étudié les, les interactions bus-vélo avec des modèles théoriques et des modèles numériques dans les, les couloirs bus de type parisien, on a étudié aussi ces, ces mêmes interactions sur un, un site propre de type TVM ou 393, euh, il est sûr qu'il y a un impact, on peut euh, le quantifier, pas d'une façon rigoureuse, mais on peut le quantifier en fonction de des trafics vélos euh, en fonction des largeurs de l'aménagement de voiries, euh, parce que les mouvements des, des bus, la possibilité de dépassement des vélos euh, par les bus n'est pas la même dans les différentes cas de figure, donc il est sûr qu'il y a un impact et que cette, cet impact se quantifie. Euh, maintenant, la question est plutôt une question politique, est-ce que l'on admet qu'il y ait ce type d'impact euh, et, et qu'on l'accepte et, et que euh, le transporteur euh, n'est pas tenu de réaliser une performance qu'en fait il ne peut pas réaliser du fait de cette interaction modale donc ça c'est l'aspect purement interaction entre les deux modes après il y a dans la pertinence du choix de l'association modale il faut aussi se poser la question de l'intérêt des, des deux modes en fait on voit que des gens qui ont une faible pratique du vélo sont un peu inquiets de cohabiter avec des bus, hein. ce sont des mastodontes, on cohabite avec eux dans un espace un peu confiné, ça a un côté inquiétant. Euh, donc les, les couloirs bus-vélo ne séduisent pas tous les publics qui sont susceptibles de, de s'adonner à la bicyclette. Hein. Donc il faut, faut aussi avoir conscience de ça, c'est-à-dire que rien ne vaut un, un bel aménagement dédié euh, à, à la circulation vélo, séparée euh, du mode bus, mais si on ne peut pas le faire, euh, l'association modale en, en, entre le bus et le vélo euh, a quand même un côté pertinent, si elle permet de faire des économies d'espace, euh, notamment, elle a toujours un, un côté pertinent, mais elle n'est pas gratuite, je pense, voilà, voilà ce qu'il faut dire. Merci. Euh, merci euh, merci Pierre, merci Arnaud. Euh, il est 10h48, on a un petit peu dépassé notre temps euh, imparti, euh, donc euh, on s'en excuse, mais je pense que ça valait la peine. Euh, le, en tout cas, vous avez, vous avez montré que, bon, évidemment, le débat n'est pas clos, il y a eu beaucoup de questions, euh, et on, ça, on, enfin, on voit qu'on a eu intérêt à l'ouvrir, ce débat. Euh, en prenant la question des bus, qui est, euh, comme on le disait, une question un peu oubliée, d'ailleurs des chercheurs aussi, parce qu'il y a très peu de recherche euh, sur cette question, et donc euh, ça serait intéressant que des collègues euh, à vous euh, investissent aussi cette question, notamment sur la place des bus euh, en banlieue, enfin dans tout, tout le reste de l'Île-de-France, hein, c'est quand même un, un, une question majeure. Voilà, donc en tout cas, euh, merci beaucoup à vous tous, tous, Vous retrouverez dès demain les PowerPoint des intervenants et la vidéo. N'hésitez pas à les diffuser auprès de vos collègues et dans vos réseaux pour montrer l'intérêt de ce type de format petit déjeuner décideur-chercheur proposé par l'Institut. Et puis bientôt la synthèse quand elle sera publiée, vous serez au courant. Donc merci à tous et très bonne journée. Au merci à l'Institut de l'invitation. Au revoir. À au revoir, merci au revoir à Pierre, au revoir Arnaud. Au revoir, merci.